caption. On fait le son, on fait la comédie, on est heureux. Des heures, on est aussi des chanteurs, on va t'amener au paradis. D'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs. Tantin, appelle vite la voisine. Possible de pas de vite, mais d'ailleurs. Alors, pour d'autres choses, tu es, tu es, tu es, Et ça ne fait que commencer. Allons, premier, il est où? Il est où? Il est où? Le garçon, c'est que c'est qu'il Il est où? Toutes première production dans la filet Faut que je regarde pour le C'est okay. je sais jamais quoi quoi c'est comment chez Je Chez de quoi Tu es toujours fâché. Tu es toujours fâché de ce qui s'est passé l'autre jour. Tu me poses la question. Je demande, mais c'est déjà passé l'autre jour. Non, ça s'est quand même passé. Quoi Quoi? Donc toi, tu crois tu croises aux gens là? Je ne crois pas. Ton ne recherche pas dans son téléphone. Est-ce que c'est moi qui a donné? Qui a donné? Je ne sais pas. Je t'ai dit que je ne sais pas. Tu marches avec moi. Tu sais quoi? Je reçois un appel. Du coup, tu peux attraper et dis que tu ne me connais pas. Je t'ai dit que c'est pas moi qui a donné, Comment tu ne me crois pas? Tu viens avec moi depuis et quelque chose se passe, tu te fâches directement. Est-ce que c'est normal? Mmh. Donc pour toi, cette fille. Je t'ai dit qu'elle manque. Elle vient avec son gars, et elle dit devant son gars, que le gars m'a drague, de ce quoi elle me montre le numéro. Je t'ai dit que je n'ai jamais vu cette fille. Toi et moi, nous étions au parcours. Nous étions pas ma marcher ensemble. Donc tu crois à ces gens-là au lieu de me croire. Le problème, c'est que ton numéro cherche quoi dans son téléphone. Je ne sais pas. Pourquoi tu utilises le même langage Là-bas, je ne connais pas. Ici, je ne connais pas. Pour finir, tu connais qui entre nous deux Donc, tu penses que moi, je peux t'ignorer Donc, tu crois à ces gens-là que moi, je les ai dit qu'ils ne te connaissaient pas hein? Tu as dit Tu as les preuves J'ai dit devant qui Si, j'ai les preuves. Moi, je ne parle même pas d'anglais. Tu crois je à ces gens-là Tu ne parles pas l'anglais. Quand tu as déjà vu un homme qui grave une femme, tu ne parle pas l'anglais. Yato. Même si c'est c'est la ra, l'homme l'a va parler. Non. Moi, je suis venu Demander des excuses pour tout ce qui s'est passé, donc il faut vraiment pas que tu prennes ça en considération ah. parce que depuis là, tu me boudes. Je ne sais vraiment pas Monsieur, demande les excuses. C'est pas un petit truc, quand même, comme ça là qui va nous poser des problèmes. Ça veut dire que tu te reconnais dans ça. Je ne connais rien, je suis pour rien. Non, tu es parce que tu peux pas dire que tu ne me connais pas quand est-ce que tu vas me connaître. Donc pourtant, je n'existe pas. Je tu sais quoi, la fleur, Je tu sais quoi pas comment Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on est aujourd comme ensemble? Je ne peux jamais te Et ça, alors quoi Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Je suis partie, j'étais amenée comme tu étais nous appelée. Est-ce qu'il y avait autre chose en dehors de ça Justement, c'est arrivé là-bas que tout est arrivé parce que la fille a dit à son gars que tu l'as. Ou tu l'as appelé, ou tu l'as dragué, ou je ne sais même pas. Je, je sais tout. que la fille là, je ne l'ai jamais vue. Aujourd'hui, tu ne la connais pas. La même chose que tu l'avais dit que tu ne me connais pas. Toi, toi tu connais qui? Je n'ai jamais dit ça. Il faut pas croire au trucs comme ça. Là. Il faut pas croire aux comme ça. Et il me touche même. Mais... Enlève tes mains sur moi. Donc tu es tout jusqu'à ce jour Pourquoi pas? Tu es tout fâché pour tout ça, mais bien sûr, il ouais. n'y a ouais, pas de, de, souverain de souverain. problème. Ouais. Je, je suis vraiment déçu. C'est ton problème. Je suis désolé. Tu dois me reconnaître parce que tu me connais. Je ne te reconnais pas. Comment tu je, te te reconnais pas. Te reconnais. je te reconnais pas. Bien sûr, comment Oui, je te reconnais. Non, Comment? Donc, tout ce qu'on te dit là-bas, tu as tout ça en tête. Moi, j'ai dit que tu ne te reconnaissais pas. Hein? L'homme, l'homme, ah. si une fille ne peut pas mentir comme ça, devant, en plus, devant son gars. Non, je t'ai dit que cette fille là Tu peux dégager avec moi Mais tu parles de la chérie. La fin de vous, Bien sûr. On n'a plus rien à dire. A... Toi et moi, on n'a plus Mais rien à vous dire. Je m'en fous de toi. Va continuer, va chercher cette femme. Et continue à lui dire que tu ne me connais pas. Tu as compris, non? Je dis. Tu fais quoi là Tu fais quoi là Tu cherches quoi derrière moi Tu me menaces maintenant. Tu cherches quoi Attends, on a de refaire À ton avis devrait faire comment je suis... Je suis désolé, tu es suis... désolé. Désolé de quoi? Si Désolée. Désolée je m'excuse pour tout ce qui Ah, tu t'excuses? Je m'excuse. Donc, tu marches avec moi. Attends, je ne suis rien. Regarde-moi bien. Je m'excuse. Non. Je ne je non. Suis... Je... Je suis pas quelque chose. J'ai dit le contraire. Je m'excuse. C'est comme ça qu'on est mauvais vent. Quel mauvais vent? C'est que tu as vu là, c'est un mauvais vent. Donc, pour toi, c'est un mauvais vent. Il veut seulement nous détruire. Nous détruire avec quoi? Je ne suis ah, On n'est pas en train de prendre ta femme, c'est plutôt toi qui es en train d'aller chercher, c'est toi moi, qui vas qu chercher. Tu ne cherches pas, et tu faisais quoi là-bas Rien. Rien On n'ose pas t'ensemble. On se pas ensemble. Mais tu as, as, as, as pas un coup de fil, je ne devais pas t'attendre. Dégage avec. Je t'ai dit que ne vienne pas derrière, ne vienne pas derrière moi. Et tu me poses Dieu. Tu, vois, tu, fais un truc. Un truc. tu fais quoi? à partir d'aujourd'hui, tu dors aussi. Ça veut dire Jusqu'au jour tu vas me reconnaître. Et j'étais d'abord régnée. J'ai dit, tu dors là. Donc tu me fais dormir au canapé Tu dors ici. Tu n'entres plus là-bas. là Alors, là. Les choses qui arrivent aux autres, nous avons arrivé. Là, il faut que je vache tout le canapé. Moi, je partais même de la deux sur la haut là. On ne prend pas la peine. Bref, où les gens se laquaient, ils mettaient même les lois là, les hommes étaient venus. Tu payes ta maison, la femme vient te mettre des Tu veux que mon flamme, tu crois bien le mien sur toi. On te fait chicot. C'est ça La fille, voilà, il avait une Et c'est même moi même qui a raqué la boule. Ah, les petites trucs de blague bien faits. Alors voilà ça qui est parti partout. Jusqu'à dire que je joue, tu vois, je joue pas de ma part. Je dis que ça peut même me soulager. Ça, le veste c'est comme si ça me gênait. Le veste ça me distrait même, mon frère. Puis comme ça, on ne même pas moi, ça me fait de nous. Ah. Tu vas faire comment? Hein. Ou les gens, ils mettaient le noir, c'est bah, un Nous, les hommes, on souffre souvent. Tu travailles, tu chantes. Moi, je cherchais même pas à frère faire. On m'affiche comme ça, c'est vrai. On m'a même été là. C'est lui qui m'a arrivé. Là. Bah. Mon non, non, non, là, il non, me menacer non, non, non, non, non, non, que tout. me menacer menace ma que je fait chouper Mon ex Oui, allô Bonsoir, quel amour. Ah, tu es quel Ah, j'ai juste demandé. Mais tu étais parti, tu m'as pas abandonné. Ah, bon. Tu ne m'as pas abandonné. Je croyais que tu as pu faire chier avec qui. Tu as fait l'enfant, ça me jeter, souvent de tu as moins d'argent. Je croyais qu'il était mieux que toi, Mais je m'en rends compte que tu es le meilleur. dit oh, maintenant tu veux revenir avec l'enfant. Je ne sais vraiment pas ce qu'il y a avec tes Vraiment. Et je suis vraiment surpris même d'entendre ça. Donc si je te venir toi, c'est parce que mon enfant, je pas Franchement, moi, je ne sais pas si c'est le vrai amour bon que tu parles, parce que je ne sais pas ce qu'il va te dire. vraiment, au fait, c'est que moi, pour le moment là, je suis dans une relation, tu vois. Je suis dans une relation et j'ai même des problèmes actuellement. Donc toi et moi, ta situation et ma situation, c'est la même chose. le je, je suis comme ça là au salon. Parce qu'on m'a boum là, maintenant, me fait dormir au salon Tu le vois là. Attends, puis sortir là pour le boum là. Donc je suis au salon comme ça là. Donc, je vais réfléchir à ton problème et puis je vais te faire simplement. parce que pour le moment, là, nous deux, nous avons les mêmes problèmes. Déjà, quand tu dis que tu vas réfléchir, c'est que, comme tu m'as dit, tu m'as certifié que tu ne m'as pas je sais que tu vas me bénir et je sais que tu vas prendre la, la bonne décision parce que on s'est séparé, tu, tu as retrouvé notre femme, Moi, s'est fait un peu de et nous on s'en compte ce que tu as dit. Donc, je, je Il n'y a pas de problème. Ok. Je passe à m'appelle. Merci. Merci. ça, comme ça. Ciao. Problème, c'est Merci. Et Il ne faut même pas que celle qui dans la droite de Parce que je que c'est je vais faire maintenant là, juste que je lance la appel du mmh. Oui, allo, bonsoir. De brasa, ouais. Alors ah, premier, Oui, j'ai un petit souci là. Est-ce qu'on peut se voir maintenant là avant que peut-être je ne donne Parce que vraiment, j'ai un petit problème là que j'aimerais vraiment te parler, s'il te plaît. Donc fais enfin, vraiment il faut que tu arrives. S'il te plaît, je t'attends. Bon, il fait comme te là, mon frère. Merci d'être venu. Toi tu m'appelles lequel l'heure père? Regarde-le, toi tu vois pas qui c'est oui, fait là? Oui père, qui c'est le monsieur des parents? C'est madame, le madame, tout ça. Y'a quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en occupe là, il m'a fait tomber un peu comme tu vois là Par rapport à ce qui s'est passé avec mon papa là Père, passez-moi aussi dépassé passer père Y'a l'heure de toi tu me fais venir père chance t'en suis venu, je t'en suis même pas à l'ombre sur toi père C'est pourquoi alors tu m'as foutu, fait... explique-moi Au fait que j'ai t'appelé pour mon ex que tu connais là quelle femme aussi, toi, mais quelle femme? Mon ex-là, non, la belle, de avait deux enfants là. Que tu connais là. Oh. Mais c'est toi qui passais temps à la saboter. Il dit que ton œil s'est monté descendu. sang. Tu même tu la sabotais, non? Oh, elle veut fait tuer, elle veut te fait ceci. Mais oh, c'est toi qui dis qu'elle t'a appelé. Père, tu m'as mais juste pour quoi? Je sais pas si ton nez. Ton nez, ça veut toi c'est ton problème, père. Mais elle m'a dit, maman, bon, on va avoir là, on te fait ça au village. Je te parle concernant mon ex-là, non? C'est que tu connais qui là? est là, tu le là Tu qui qu'il t'avait appartenu quand tu l'avais rien qui s'était choqué, tout ça avait revenu Donc mec, tu m'avais dit qu'il les pas ça va rester non Mais tu était en qu'il parti tu l'âge Mais elle a fait un enfant là-bas, c'est me trompe pas mm -hmm. Et le mari n'a pas donné mm -hmm. Et maintenant elle est revenu Mais je comprends Ma boy, suis dit que c'est un a tu un mais c'est de passé, tu as dit ce quoi. Et maintenant... Oui le problème c'est que même avec celle-ci, ce qui s'est passé au parc dernièrement. Et le monde sont dans les bâtards, regarde. Elle est venue jeter le temps. Maintenant, je vais le canaper. canapé. oui, oh, moi je crois que tu m'appelles pour ton dossier, pour ton gars, que tu viens avec elle. Tu me parles histoires de tout le Tu fais quoi dedans Fâche pas, c'est toi. C'est moi qui t'ai frappé, non. Je vais t'expliquer pas à pas. Tu le passé, père. Dans ce temps-là, tu vois parfois que non. Tu as les problèmes, tu fais. Tu vois, tu as trop les problèmes parfois, tu vois, non? parfois, moi, je suis ton ami, mais Ils vont te méfier, revois un peu ta vie, quoi. Est-ce que tu as une femme Tu vis avec une femme. Maintenant, tu veux aller de l'autre côté. Bon, je ne comprends pas. Toi, essaie un peu de m'éclaircir. Mais que tu m'appelais pour ton que tu viens avec toi essaie un peu de je ne comprends pas ce qu'elle avait te dit Mais ce que je veux te dire, tu vois, essaie un peu de regarder ta vie. Parce qu'au parc, on parle de la femme. On veut on parle de la femme. Ça parle trop pour toi, quoi à gauche à droite c'est toi tu vois et c'est un peu de réfléchir c'est comment on te demande, boy mais donc toi tu penses au gars là comment monde s'est allé draguer ça vaut pas il veut te croire comment affaire de faire pas te croire c'est une affaire de fesses de pas te croire pour te dire que non tu n'as pas fait ou tu as fait ou tu n'as pas fait tu vois donc c'est un peu toi même d'analyser les tu pères tantôt tout gars, tantôt nex tantôt copie, tantôt ceci mais c'est que tu as la maison alors tu fais quoi avec le matin, c'est que moi-même, comme tu vois là, ça ne donne pas là. Je suis donc je ne sais pas avec qui je vais être. Vraiment. Le bonheur que toi, là où tu tu vois, il y a ton ex qui t'a abandonné. Il y a l'autre qui t'appelle. Il y a l'autre tu vas te draguer au parc. Il y a l'autre que tu vis avec elle. Mais père, il sait un peu te décider, tu vois, non hein? Fais un choix comme on a assis là. Fais vraiment. Si tu es grand, mère, tu dois faire un choix, c'est qu'elle n'est plus pieds chez toi. Tu dois faire un de décider. Mais tu sais que ce n'est pas facile. Hein? Je... Tu, tu, peux, tu ne peux pas prendre toutes les femmes à la fois. Il y a une femme que ton cœur fait pour elle. Et tu dois dire la vérité. Oui, tu dois dire que c'est si elle c'est elle, c'est ça ou c'est pas ça. C'est comme ça. Ou toi tu les chasses tous. Ou tu choisis eux. Et tu coupes les pommes avec tout le reste, tu les tranquilles, tranquille. Même ton nez, ça sait qu'elle vient pour faire quoi Bon, c'est que tu dis quand même, tu as raison. Parce que les gars, celle du parc, là, moi, je ne la connais pas, il y a des On ne sait jamais même où C'est jour la conseil. Bon, celle-là, elle m'a donné deux gosses, mais je l'avais, elle est partie. Tu vois Bon, au moins, c'est celle-ci. Malgré les petits problèmes, elle n'a pas supporté. Donc, tu as vraiment raison, il faut qu'il fasse vraiment un choix. Mais en réalité aussi, c'est ce qu'il y a à hein? travers de toi, il faut faire un choix. Tu ne dois pas aimer. Tu 5 femmes à la fois, Tu dois faire un choix. Ou c'est celle que tu donnes, ou c'est ton ex là, ou c'est celle que tu as tes bacs, ou c'est celle que tu fies avec elle, tu vois. Bah, si tu te focalises à gauche, à droite Non, ça va t'amener où Ça parle beaucoup, tu vois. Je ne peux vraiment pas laisser celle avec qui je vis. tu vois. Bah, c'est nouveau, tu as quand quoi de filles tu as vu Comme là Non parce qu'elle m'a beaucoup soutenu. Ah elle a tout ce qu'elle veut. Elle a tout ce qu'elle en veut. Tu n'as la classe Elle est belle, elle a tout une femme d'odieux, tu vois. Tu Tu as quand quoi Pourquoi tu coupes Pourquoi tu vas au bas, que tu sautes tu descends. Il y a te poser la question. Tu ne connais pas anglais, mais le jour là tu parles, tu dis que tu as parlé qu'en anglais. Tu ne sais pas tu que tu as parlé en anglais. Tu ne que c'est moi qui faisais, ces sorti comme ça. Tu es étonné. Donc il faut te décider, parce que moi je vais te laisser. Non, comme je t'ai dit, moi je vais rester avec ma cour. Elle a tout. ce qu'elle homme richel. Elle porte ce que les hommes ont amis, C'est une femme d'audit, quoi. Une femme au potentiel physique. Quand tu la vois. Avec un regard de la lumière de l'eau. Parce que moi, mon frère aussi, tu vois, normalement, il me dit que père, il faut rester avec elle Tu vois un peu Parce moi, que moi, avez... elle veut qu'on avec elle c'est quand même une date, quand elle arrive chez toi père Elle ne distingue pas, elle ne distingue pas les gens, elle accueille tout le monde Mais quand elle fait le repas, pour tout le monde, tu vois On l'appelle toujours, viens, elle fait le repas, elle fait le repas, tout, tout le monde a mis tout ça Tu vois, et tu dois te connaître les choses Toutes les gens sont jaloux à cause de toi, non je sais je sais, je sais, je sais, je peux pas la laisser comme ça Je peux ouais. pas la laisser comme ça Il faut bien la garder Elle n'est pas seulement venue cuisiner Ouais Il faut la mettre à l'aise. Malgré que vous voulez à l'angal au supermarché Et puis, quand là, là, ma gueule de tout, elle Non, elle est à l'angayant Mais il y a qu'elle a de, bien, a de, de la Si vous oui. pensez que vous avez des problèmes Elle hein. est tout souriant, tout charmant Toujours avec ses enfants Oh, as tu as pas mon petit. mais moi, je laisse. Merci. toujours. Okay. Donc, remue ma. Merci, maman. Alors, première production. Il y a des mecs, a des On fait on est On est aussi des chocos On va t'amener au paradis Eh Dans ton Appelle vite la voisine Faut-il vous dire pas Mais Alors pour d'autres choses, on Et ça ne fait que commencer À l'imprimer Il est où Il est où Il est où Le garçon sexy Il est Il est où alors, première production.